L'amour du prochain comme soi-même, c'est bien le cœur de l'Évangile. Cela a été souvent rappelé ici, l'amour dont il est question dans l'Évangile, c'est l'amour agapé, c'est-à-dire non pas l'amour sentimental, mais l'amour charité, l'amour bienveillance. L'amour agapé est une affaire de volonté la volonté de se montrer bienveillant avec tous les prochains, comme Dieu est bienveillant et gracieux avec nous-mêmes. Et cet amour agapé, c'est l'idée de rendre à Dieu son amour en aimant nous-mêmes, les uns les autres, nos prochains, comme Dieu nous aime. L'amour agapé, c'est une volonté, la volonté d'être bienveillant avec tous les humains, comme Dieu est bienveillant avec nous-mêmes. Tant mieux si l'amour agapé s'accompagne d'affection. Mais l'agapé, cette forme d'amour particulière que Jésus rend sensible par sa prédication de l'Évangile, l'agapé, ce n'est pas d'abord des sentiments, mais une volonté. C'est bien pour cela d'ailleurs que l'amour agapé est un commandement. Ce que je vous commande, dit Jésus dans l'Évangile, c'est de vous aimer. Or, vous savez bien que l'amour ne se commande pas. L'amour sentimental ne se commande pas. L'amour agapé, c'est une volonté, ce n'est pas d'abord un sentiment. Personne d'ailleurs ne peut aimer sentimentalement ses ennemis. Jésus nous recommande, dans le passage du sermon sur la montagne que nous avons entendu et lu, il recommande d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui persécutent. Personne ne peut aimer sentimentalement ses ennemis. Par contre, il est tout à fait possible, pour un chrétien, pour une chrétienne qui veut vivre à la suite du Christ, de décider en soi-même, d'avoir la volonté de ne pas rendre le mal pour le mal, de se montrer bienveillant, équitable, juste, non-violent, même avec celles et ceux qui vous prennent pour cible. Donc vous voyez bien, l'amour agapé, c'est une assaise, c'est une volonté, c'est une décision. Il ne faut pas le confondre avec l'amour sentimental. Lui ne se commande pas. L'amour agapé, lui, se commande. Alors, vouloir faire le bien de son prochain, vouloir être bienveillant, cela ne signifie pas qu'il faut laisser faire le mal ou refuser le secours de la loi ou de la force publique. Mais c'est vraiment la volonté de conserver en tout temps cette bienveillance, de rester bienveillant, même si on est pris pour cible. L'amour agapé est donc une question de volonté. Une question de conviction. Et les textes que nous avons lus sont explicites à ce sujet. Dans le sermon sur la montagne que Laurence nous a lu, c'est vraiment le passage, le cœur de l'Évangile qui nous a été annoncé, qui nous a été lu. Regardons ensemble encore ces quelques mots de Jésus. Il trace très nettement la feuille de route de tous ses disciples. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, hein, amour agapé. » « Et tu haïras ton ennemi. » Alors la loi, elle prescrit l'amour du prochain, elle ne prescrit pas la, la haine de l'ennemi. Hein, mais c'est ce que les commentateurs de la loi ajoutaient en plus. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, aimez de l'amour agapé. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez les, les fils de votre Père qui est dans les cieux. Et si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire Les païens aussi font cela. Donc, vous voyez, dans ce passage du sermon sur la montagne, Jésus indique très clairement cette conviction pour tous les disciples de mettre en pratique cette bienveillance avec laquelle Dieu nous traite. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que je serai bienveillant au fond, même avec ceux qui me prennent pour cible Et La réponse du Christ, c'est parce que c'est comme cela que Dieu te regarde et te considère. Toi qui, tant de fois, as bafoué sa main, tant de fois tu as rejeté son affection, son amitié, et pourtant il continue à être bienveillant avec toi. Donc cette bienveillance, nous voulons en faire un principe pour la société, nous voulons vivre dans un monde de gens bienveillants, et construire un monde bienveillant. C'est cette conviction que le serment sur la montagne met en évidence. Le Paul de l'Épître aux Colossiens, lui, surenchérit en indiquant à ses lecteurs que s'ils veulent vraiment vivre de l'Évangile, il leur faut se dépouiller de leur vieille nature pécheresse humaine. « Il y a en nous, dit Paul, une vieille nature pécheresse. » Et donc, voyez ce que nous avons entendu dans ce texte du chapitre 3, « Faites donc mourir votre nature terrestre. » L'inconduite, hein, il explique ce que c'est, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est tout cela, la vieille nature pécheresse humaine. Rejetez tout cela, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, la parole grossière, etc. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle. Comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. « Supportez-vous les uns les autres. » Et si quelqu'un a à se plaindre des autres, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Vous voyez, c'est ça l'amour agapé. Hein la même manière dont Dieu me traite, je traite les autres. La même manière dont le Christ me traite, je traite les autres. C'est une conviction profonde. C'est cela l'Évangile. Et par-dessus tout, ajoute Paul, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et alors on arrive au troisième texte qui est très important, hein c'est l'apôtre Paul. Et il a entendu parler de cet amour agapé, dont le serment sur la montagne parle admirablement. Il a lui-même écrit ou fait écrire par un disciple ce passage qu'il nous faut absolument mettre ça en pratique et donc nous dépouiller de la vieille nature. Mais voilà que dans Romains 7, il constate que cela lui est extrêmement difficile de le mettre en pratique lui-même. Moi, homme de chair, je suis vendu au péché. Je ne comprends pas ce que j'accomplis. Non seulement je ne pratique pas ce que je voudrais accomplir, au plus profond de moi-même, de mon cœur, mais je pratique encore, au contraire, ce que je déteste le plus. Je voudrais faire le bien que je chéris, mais je n'arrive vraiment pas à l'accomplir. Pire, je pratique le mal que je hais. C'est incompréhensible. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Dans mon fort intérieur, je rêve d'atteindre ce niveau de justice et de bonté que me désigne la loi et l'Évangile, bien sûr. Mais le mal ne me quitte pas et j'ai l'impression qu'une autre loi lutte dans mes membres contre la loi de mon intelligence. Une autre loi me rend captif de la loi du péché qui est en moi. La volonté de Paul de vivre selon l'amour et l'éthique de l'Évangile lui fait découvrir autre chose. Hein Cette volonté de pratiquer l'évangile lui fait découvrir en lui une part de lui-même qu'il ne soupçonnait pas. Une part d'involontaire. Non pas l'involontaire au sens accidentel. Dans l'involontaire, il y a de l'accidentel. Vous faites tomber le pot de fleurs, vous... ce n'est pas de votre faute. Hein vous cassez un verre, ça vous a échappé, ce n'est pas de votre faute. C'est involontaire. Mais dans l'involontaire, il y a aussi de l'inconscient. Certains psychanalystes diraient que même dans l'accidentel, parfois, il y a de l'inconscient. Et puis, dans l'involontaire, il y a la nature brute. La nature brute, notre nature brute, qui renacle toujours à toute éducation. L'éducation humaine, l'éducation spirituelle. L'inconscient et la nature brute relèvent du refoulé, ce que l'on repousse, ce que l'on s'efforce de repousser, de dompter. Nous voulons mettre de côté des choses chez nous, nous voulons nous éduquer pour être meilleurs que ce que nous sommes dans notre nature brute. Et donc nous refoulons, nous repoussons dans l'inconscient, quelque part en nous, quelque chose de brut. De naturel. Il y a en nous de l'involontaire, de l'involontaire accidentel, de l'involontaire inconscient, de l'involontaire de l'ordre de la nature brute. Et Paul, lui, dans son conscient, veut vivre de l'évangile. Il veut mettre en pratique l'amour que lui prescrit l'évangile, l'amour agapé, aimer le prochain, vouloir le bien du prochain, faire le bien du prochain. Pourquoi Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous et c'est comme cela qu'on construira une société meilleure. Oui, mais voilà, il découvre qu'en lui, il y a une autre loi. En lui, il y a quelque chose qui s'oppose à sa volonté. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nature brute qui ne veut pas se laisser éduquer, qui ne veut pas se laisser évangéliser. Il y a en lui de l'involontaire qui s'oppose à son volontaire. Notons que cette expérience de vérité sur soi-même n'est pas proprement chrétienne. Il y a bien des gens de gauche, profondément convaincus par les idéaux de gauche, qui font le constat tout aussi désabusé que Paul, qu'ils continuent à penser d'une manière très égoïste, ou bien qu'ils ratifient même à leur corps défendant des idées de droite c'est amusant de parler avec des gens de gauche qui confessent parfois penser comme des gens de droite, et vu, réciproquement d'ailleurs. On trouve aussi des philosophes épris d'humanisme, mais qui pensent et qui se comportent, hélas, encore et toujours comme des tyrans. L'exhortation à la bénédiction des autres, hein, c'est le cœur de l'évangile, on l'a lu dans le Sermon sur la montagne, bénissez, bénissez. Et Paul aussi en parle, toute la Bible en parle, « Bénissez, soyez en bénédiction pour les autres. » Le mot « bénir » signifie littéralement « dire du bien ». Et le mot « maudire » signifie littéralement « dire du mal ».« Bénir », c'est dire du bien. « Maudire », c'est dire du mal. Quand vous médisez de votre prochain, vous le maudissez. Quand vous dites du bien de votre prochain, vous le bénissez. Donc, c'était intéressant de voir que dans cet acte, cette volonté de bénir les autres, que nous prescrit l'Évangile, d'être en bénédiction pour les autres, eh bien, très souvent, à notre corps défendant, nous constatons que nous les maudissons. Nous avons des gestes de malédiction à notre corps défendant, bien souvent. Se serrer la main, s'embrasser. Offrir des fleurs, un présent, voilà des gestes de bénédiction. Mais nos gestes peuvent témoigner à notre corps défendant, malgré nous, de l'irritation, de la colère, de l'irrespect, de l'hostilité. Faire comme si on ne voyait pas une personne dans la rue, esquisser inconsciemment une grimace à la vue de quelqu'un, soupirer, essayer d'éviter quelqu'un, ce sont là des gestes de malédiction. Le langage de nos corps, notre gestuelle, notre morphopsychologie sont également explicites de nos sentiments, même ceux que nous voulons volontairement mettre en sourdine. Nous pouvons faire sentir, sans le vouloir vraiment, notre respect, notre affection, notre attachement, ou tout au contraire, notre indignation, notre courroux, notre indifférence notre attitude et notre gestuelle sont des langages. Des langages qui peuvent confirmer nos paroles bienveillantes ou carrément les infirmer à notre insu. L'évangile, qui engage notre volonté dans la bienveillance, de l'amour agapé, devient dès lors un miroir. Cet évangile devient un miroir où s'observe et se manifeste la part d'involontaire en nous la part de ce que nous refoulons dans l'inconscient, la part de cette nature brute qui ne se laisse pas éduquer, qui refuse d'être évangélisée. Nous pouvons, en nous regardant dans le miroir de l'évangile, vérifier où nous en sommes dans le chemin de l'humanisation, où nous en sommes dans le chemin de l'évangélisation de nous-mêmes. En conclusion, chers amis, nous pouvons regarder dans ce miroir de l'Évangile où nous en sommes, bien sûr, ou tout au contraire détourner les yeux de peur de nous trouver trop peu évangélisés à l'intérieur, d'avoir trop de travail à réaliser. Mais il y a deux choses qui sont certaines. Tout d'abord qu'il est impossible de supprimer le vieil homme ou la vieille femme en nous-mêmes. Quoi que nous fassions, quoi que nous voulions, nous découvrirons toujours en nous cette part de nous-mêmes qui ne se soumet pas à notre volonté de vivre selon nos convictions, quelles qu'elles soient. Luther disait lui-même plaisamment qu'il croyait avoir noyé son vieil homme dans l'eau de son baptême. « J'ignorais, dit-il, que le bougre savait nager. Notre vieille nature sait nager, malgré l'eau de notre baptême il semble que nous n'ayons pas d'autre choix que de consentir, de consentir à vivre cette dualité. Certes, non pas consentir au sens de la capitulation, mais consentir au sens de faire avec et faire au mieux avec. Au fond, et c'est la deuxième chose qui est certaine, il n'y a rien de pire que d'ignorer ou d'enfouir notre réalité. Ce qui est ignoré ou enfoui est d'autant plus efficace qu'il travaille en secret, en sourdine. Mieux vaut donc appeler à la lumière, éclairer notre vieille nature humaine qui se manifeste dans notre volontaire par une part d'involontaire, plutôt que de laisser cette part d'involontaire nous conditionner. Mieux vaut s'expliquer avec soi-même et progresser dans l'évangélisation de nous-mêmes que d'être mis en échec par nous-mêmes dans nos convictions les plus profondes. Le connais-toi-toi-même des sages, de Socrate en particulier, est la condition de pénétration de l'Évangile au plus profond de nous-mêmes. Celui qui ne se connaît pas, celle qui ne se connaît pas, comment pourra-t-il, comment pourra-t-elle mesurer la part de volontaire et d'involontaire dans son action, dans sa pensée c'est là, bien sûr, un chemin de longue haleine qui passe par des vallées sinueuses, sombres, désertiques, et qui s'approchent des précipices. Mais on y trouve aussi sur ce chemin de la connaissance de soi-même et de l'évangélisation profonde de nous-mêmes. On y trouve des oasis bienfaisants. On y trouve des bénédictions. Surtout, on y trouve sur ce chemin de l'explication avec nous-mêmes, de l'évangélisation de nous-mêmes. On y trouve des hauteurs de vue et des horizons qui nous donnent à penser que finalement, cette marche, on vaut bien l'effort. Amen.